Nous prenons nos responsabilités avec le président de la République, avec la Première ministre, et nous pouvons dire à nos compatriotes, mmh. votre régime de retraite par répartition sera sauvé, il sera préservé dans les années qui viennent. Les pistes pour financer un meilleur système de retraite sont nombreuses. La plus évidente, c'est l'augmentation de l'emploi. En effet, pour chaque emploi supplémentaire, c'est une source de cotisation, et donc des ressources supplémentaires pour le système de retraite. Les pouvoirs publics ne peuvent évidemment pas tout en matière d'emploi, mais ce sont quand même les premiers employeurs du pays, avec plus de 5 millions de fonctionnaires. L'emploi public d'ailleurs, il est prévu à la baisse dans le rapport du corps et forcément, cette baisse de l'emploi public se traduit par un déficit projeté plus important. Si on pense au domaine hospitalier, on a des besoins sociaux qui sont très importants. On estime les besoins à 400 000 embauches. Ces 400 000 embauches, elles rapporteraient pas moins de 6 milliards de cotisations au système de retraite. Pour ce qui est de la fonction publique territoriale, 100 000 emplois supplémentaires, ce serait pas moins de 1,2 million d'euros de, de euh, cotisations supplémentaires. Pour ce qui est du secteur privé, un meilleur partage des richesses et des gains de productivité est nécessaire. Ça peut passer notamment par notre revendication de réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires. Une telle mesure, nous on l'a chiffré, on estime un gain potentiel d'emploi à 1,7 million d'emplois rien que pour le secteur privé. Ces 1,7 million d'emplois il pourrait générer pas moins de 14 milliards de cotisations supplémentaires. Pour l'ensemble de ces emplois créés, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, on a des économies faites qui sont très importantes pour l'État, que ce soit en matière d'assurance chômage ou en matière de minima sociaux. On estime que pour un million d'emplois créés, on aurait des économies qui se chiffreraient à plus de 10 milliards d'euros pour les dépenses publiques. On peut penser que ces 10 milliards d'euros pourraient être affectés au système de retraite. Développer l'emploi pour répondre aux besoins sociaux et partager les richesses, c'est un enjeu majeur en termes de financement des retraites. On a parlé ici de plusieurs dizaines de milliards d'euros. On voit donc que ça suffit largement pour financer le déficit et le combler, le déficit annoncé qui est seulement de 12 milliards d'euros en 2027. Mais en plus, on a trouvé des marges de financement pour financer un meilleur système de retraite.